Bonjour messieurs dames. Alors c'est la fête à coucou. Évidemment, vous ne prenez pas de vie, ça serait trop fort. Mais nous allons dire autre chose. Nous allons parler de choses plus sérieuses. Maintenant ça va être le vide noir bonjour oh, messieurs dames c'est la fête tinapino tinapino évidemment ça va être trop voir oh. Messieurs, dames, nous sommes donc dans le cours 324 d'art dramatique et ce soir nous allons faire un cours de détente, détente à l'accordéon. Et ça repart Messieurs, dames, pour ce 324e cours d'art dramatique, nous allons faire un cours de détente à l'accordéon diatonique. Simplement de la détente, dans ce monde de fous furieux, nous n'avons plus besoin de penser à rien qu'à nous détendre. Détendons-nous, détendons-nous les nerfs, de sophrologie, sophrologie. Nous que la vie continue et nous allons danser et nous allons chanter et la vie continue la vie continue nous allons que ce cours d'art dramatique de détente fera du bien, du bien là où ça vient, tout simplement. À toutes mes chéries qui m'adorent, qui m'aiment, je les aime aussi. On ne peut pas vous laisser comme ça partir Dans la nuit toute seule Dans la nuit toute seule Non Je vous emmène avec moi tu like la <laughs> Et eh bien voilà, nous avons terminé le cours en beauté, pour que vous fassiez les plus beaux rêves de la vie et de l'amour. Adios, adios, adios